Le quoi qu'il en coûte, c'est fini Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Ma lessive est trop nulle, mais je fais plein de pubs à la télé. Alors achetez-la. Il faut me relire aussi s'il vous plaît. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'allure. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. C'est la dernière de Bruno Le Maire. C'est pas peut-être pas la pire, mais est... elle est quand même magnifique. Alors non, le quoi qu'il en coûte, on vient à peine de rentrer dedans. Hein. Par construction, euh, on ne sort pas du quoi qu'il en coûte, on n'en sort qu'à ses dépens, on n'en sort euh, que par catastrophe, mais on n'en sort pas de manière ordonnée. Tenez par exemple, c'est pas la première fois qu'on fait du quoi qu'il en coûte. Hein. Du quoi qu'il en coûte, on en a fait après 2008. Bon, ben les taux ont bien remonté hein, depuis 2008. Ah ben non. Euh, la dette a bien baissé depuis 2008. Deux... Euh, non plus Oh, le chômage, a... ouais, ça dépend comment on compte. Mais si vous comptez la population active occupée, non, c'est pas bon. Les comptes de la sécurité sociale, ah non plus. Non, on ne sort pas du quoi qu'il en coûte. Et alors là, pas plus en fait, parce que qu'est-ce qui se passe euh, bah, On vient vous expliquer, oh, c'est génial, plus 6% de croissance. Oui, bah, tu peux avoir plus 6% de croissance avec ce que tu as eu l'année dernière, ça veut rien dire encore. Parce qu'il ne s'agit pas de revenir à l'état initial. Parce que tu reviens à l'état initial euh, avec un gros poids mort dans tes comptes, que ce soit public ou des entreprises. Euh, il s'agit euh, ensuite de résorber ce poids mort. Attends, je te donne un truc. 140 milliards de prêts garantis, euh, tu fais comment pour les rembourser tu sais, On avait 5 ans pour les rembourser, on est déjà passé à 6 euh, et là, vous avez tout un tas d'entreprises euh, qui ont eu ces prêts garantis, qui avant la crise marchaient correctement, honnêtement, mais sans avoir des masses de marges bénéficiaires en rap. Les, les, les mecs, ils ne s'endormaient pas tous les soirs dans un lit de pognon. Quoi. Et donc là, euh, ils, ont dû, ils, ont pris des, ils ont pris des prêts garantis, pour, non pas pour investir, hein, pas pour augmenter leur chiffre d'affaires, simplement pour ne pas crever. Euh, et donc il va falloir rembourser ça, il va falloir trouver ça sur leur marge, en plus de probablement des masses salariales qui vont augmenter, hein probable il euh, y ait une inflation des salaires dans les années à venir, euh, par pénurie de main d'œuvre. Mais ce qui est génial en France, c'est qu'on arrive à avoir de la pén pénurie de main-d'oeuvre euh, avec euh, de moins en moins de gens qui travaillent. Pour ça, on est, on est top. C'est est, est... qu'en France qu'on sait faire des trucs pareils. Euh, oui, parce que le chômage baisse en France, ça c'est une autre magique, euh, une autre saillie magique de Bruno Le Maire. Euh, le chômage baisse, oui, euh, mais euh, le halo du chômage, lui, augmente. Et ça, c'est catastrophique quand le chômage baisse, mais que le halo augmente. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont transférés d'une recherche d'emploi active vers une espèce de, de désespoir d'emploi. Euh, donc les gars, ils arrêtent de chercher parce qu'ils habitent trop loin, parce qu'ils n'arrivent pas. Euh, parce qu'ils pas. Alors certains pour de mauvaises raisons, d'autres pour de très bonnes. Ce n'est pas, pas l'objet de cette vidéo. Euh, donc en termes d'emploi, non, on est, on est dans cette situation euh, terrifiante dans laquelle vous avez de moins en moins de monde qui doit en faire de plus en plus. Donc oui, ça va faire de l'inflation euh, et, et tout un tas de gens euh, qui euh, deviennent euh, inaptes au travail, mais par construction, parce que, parce que euh, vous avez une espèce d'État autoritaire euh, qui a décidé de tout centraliser et qui, du coup, euh, enlève les emplois de là où ils étaient très bien avant. Euh, vous avez tout un tas de choses. Euh, parce que vous avez, euh, pareil, des politiques qui ont fait détruire 2 millions d'emplois industriels depuis le début des années 2000. Les gens, ils n'ont pas disparu. Hein. Il y en a qui sont partis à la retraite, mais pas tous. Et Vous voulez faire quoi qu'ils deviennent ingénieurs informaticiens Ouais, bien sûr. Euh, bref. Donc, euh, l'emploi, non, c'est pas ça. La croissance, non, c'est pas ça. Euh, alors après, on a de belles entreprises. Vous savez, on, on a des, des fleurons, des champions nationaux. Maintenant, on appelle ça le « next 40 ». Sauf que bah, la balance commerciale, balance commerciale, on n'arrête pas de creuser, tu croyais que t'étais au fond Non, on creuse encore, moins 65 milliards, quand l'Allemagne a plus 180 milliards. Donc ça, c'est très mauvais la balance commerciale, parce que mine de rien, ce sont des liquidités qui se barrent. Il y a une époque où c'était grave quand les balances commerciales étaient trop négatives, parce que ça voulait dire c'était de la richesse qui foutait le camp quoi. Mais bref, euh, donc tout ça pour dire que euh, on ne sort pas du quoi qu'il en coûte. On ne sort pas du quoi qu'il en coûte, euh, déjà parce que bah, vous, vous avez des économies euh, qui ne sont euh, pas forcément capables d'encaisser le choc. Et la deuxième chose, c'est parce que bah, vous avez euh, tout un tas euh, d'abus. Dans le quoi qu'il en coûte, on s'en fout. Et vous avez tout un tas de gens qui, du coup, sont devenus des espèces de passagers clandestins qui ont détourné euh, l'objectif des aides pour faire absolument n'importe quoi. Moi j'ai des exemples, hein, j'en ai plein, euh, Alors, je ne peux pas trop les, les, les nommer parce que ça me vient de, de, de gens qui ne peuvent pas trop en parler, mais euh, des, des, des, des boîtes euh, qui avaient fait des opérations financières mais totalement foireuses avant la crise, et quand la crise est arrivée, qui ont refinancé ça pour le foutre sur le dos de l'État, ça on en a vu, euh, ou même de manière beaucoup plus simple si vous voulez, il n'y a plus de faillite d'entreprise en France. Vous avez beaucoup moins de faillite d'entreprise que ce qui se passe normalement dans une économie saine. C'est normal que des entreprises fassent faillite. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans le sens où bah, il, il, des, des entrepreneurs vont avoir des idées qu'ils vont espérer bonnes. Ils vont les exécuter. Ils vont espérer de la meilleure manière possible et dans le meilleur climat possible. Et si vous voulez qu'une entreprise marche, elle a besoin d'avoir la bonne idée, la bonne exécution et dans le bon climat. Bon, bah, si vous n'avez pas les trois, euh, ça ne marche pas, et, euh, et puis, et puis ça, ça, va, ça va foirer. Et d'ailleurs, les, les grands entrepreneurs à succès, euh, généralement, ont commencé par se foirer une fois ou deux ou trois à, avant de réussir et avant de trouver le bon alignement. C'est, encore une fois, normal que les entreprises fassent faillite. Et là, les entreprises ne font plus faillite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va, grâce à la puissance de l'État, les retourner, et alors qu'elles auraient dû faire faillite, on va en faire des fleurons nationaux Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Ouh. Il va falloir finir par les laisser faire faillite, mais si on finit par les laisser faire faillite, ben ça, ça, va faire du chômage en plus, ça va faire des rentrées fiscales en moins, ça va faire, euh, ça va faire du, du, du, du, du chiffre, du chiffre d'affaires, faire du PIB en moins, c'est pas bon tout ça, c'est pas bon pour les chiffres de Bruno. Donc non, ça ne va pas marcher. Euh, et du coup, c'est probablement ce qui va se passer, si vous voulez. Et c'est comme ça, encore une fois. Hein, depuis 2008, on est dedans. Hein, est, on n'est jamais que sur une espèce de plus-plus de, de, de, de la situation précédente. Hein. C'est ce que je pas de parler quand je parle de Grand Reset. Hein. C'est ce dont je n'arrête pas de parler quand je parle de, de, de Grand Reset. cest le Grand Reset, on vous explique qu'il y a tout qui change. Non, c'est la situation avant en plus-plus-pire. Bref. Euh, et... Euh, et donc, ben bah non, euh, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer comme la même chose avec les taux, on remonte un peu les taux Ah ben bah non, tout le monde s'effondre Donc bon, bah on, les taux n'ont pas baissé. Euh, vous voulez arrêter le quoi qu'il en coûte bah, Dès que vous arrêtez le quoi qu'il en coûte, vous vous rendez compte que bah, en fait, vos économies ne sont pas capables de supporter. C est, c est, et encore une fois, c'est fondamental. C'est fondamental, c'est comme ça. C euh, et, et donc, c'est la grosse blague c'est la grosse blague de Bruno Le Maire. Euh, c'est un mensonge de plus. Hein, il est habitué du truc. Hein, je ne sais plus combien d'années il avait donné pour rembourser la dette Covid. <rire> c'est pareil, si vous voulez. C est, c est... Il a donné ça à la mandature suivante. Lui, il ne commence pas, il laisse ça aux autres. C'est magique. Euh, mais tout ça pour dire qu'il euh, faut faire attention parce qu'en plus, euh, c'est euh, toujours pareil. C'est-à-dire qu'ils ont le don euh, d'être à contre-pied, à contre-temps et d'arriver euh, de, de, avec euh, le, leurs grandes annonces magnifiques. Regardez. Au moment où en fait ça se retourne, la rentrée va être compliquée, hein. alors je peux me tromper, ça peut, on peut continuer à aller sur des plus hauts économiques, boursiers, machin, c'est probable que non en fait. C'est probable que non, parce que, bah, en fait, c'est la, la, la nouvelle cyclicité. Oh, c'est pas si nouveau que ça, d'ailleurs. C'est le cycle, c'est-à-dire que dès que ça va un peu mieux, bah, on se dit, bah, il va peut-être falloir débrancher un peu, euh, puisque ça va mieux. Et dès que vous commencez à débrancher un peu, bah, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui tient, et donc euh, tout s'effondre, et du coup, pff, on repart dans l'autre sens. C'est comme ça le, euh, et, et ce qui est important, si vous voulez, c'est que euh, tous les gens euh, qui vous disent ah, « ça va s'effondrer, ça va s'effondrer, ça va s'effondrer », oui, ça finira par s'effondrer, mais il euh, faut être un peu prudent sur le timing, parce qu'il peut se passer du temps euh, avant que ça s'effondre. Euh, et qu'on est arrivé dans un système très, très, très pervers, euh, dans lequel, en fait, aujourd'hui, euh, les marchés boursiers, et je pense maintenant les, les décideurs économiques et, et, et les patrons, les chefs d'entreprise, anticipent que ça va mal se passer, euh, ils trouvent ça très très bien d'ailleurs, et comme ils anticipent que ça va mal se passer, ils anticipent euh, que l'État euh, va venir euh, jouer au chevalier blanc, que la BCE va venir jouer au chevalier blanc, et du coup, euh, bah, en fait, euh, on, on, on agit. Euh, en, en finance, encore une fois, c'est quelque chose qui, qui est très clair hein. C'est-à-dire que euh, les, les, les, les gens euh, investissent généralement euh, non plus euh, parce qu'ils estiment que l'économie reparte Mais au contraire, euh, vous avez des, des, des signaux assez forts que vous avez des, des options d'investissement en disant Tiens, euh, ça va aller mal, du coup on va avoir un peu plus de biberons euh, publics et monétaires ben là, je pense qu'on a ce, ce truc qui est en train de se mettre en place, qui est en fait une sorte de soviétisation du monde. Euh, et il faut, faut, faut apprendre à jouer dans cet univers-là, jouer avec ça, euh, l'éviter le maximum quand on peut l'éviter. Et quand on est obligé de s'inscrire là-dedans, euh, ben de savoir qu'on s'inscrit là-dedans. Mm -hmm. euh, donc voilà, j'ai oublié euh, de faire ma petite présentation habituelle au début de cette vidéo, qui est improvisée. Hein, C'est vraiment une petite impro euh, quand j'ai lu euh, l'information ce matin. Donc, Je suis Guy de Lafortelle, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je rédige le service d'information économique et financière à l'investisseur sans costume. Euh, J'enregistre mes vidéos, vous pouvez voir ma gueule euh, sur YouTube. Inscrivez-vous à la chaîne, regardez les vidéos, euh, mettez-lui un petit pouce bleu, euh, commentez-la, dites-moi si vous êtes d'accord ou non euh, sur la fin du quoi qu'il en coûte, surtout si vous êtes... Euh, un, un patron euh, de, de, de PME, si vous avez eu un prêt garanti, si peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous trouvez que vous avez, votre entreprise va très bien réussir à, à rembourser le PGE, à mon avis, d'un point, euh, point de vue macro, euh, c'est mal barré, mais bon. Euh, et, euh, et surtout, euh, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, euh, parce que là, vous avez le son et l'image, mais vous avez aussi les mots et le texte euh, sur la lettre. Euh, je le répète tout le temps à tort et à travers, euh, c'est bien d'avoir les deux, et surtout pour tous les gens qui m'écrivent en commentaire parfois qu'ils euh, en ont un peu marre de mes digressions et qui trouvent que je ne suis pas assez concis, pas assez synthétique, pas assez analytique, Lisez les textes, les textes sont analytiques, les textes sont concis, euh, ils sont travaillés, hein. j'ai la prétention de savoir euh, écrire un texte d'analyse. Euh, donc euh, voilà pour tous ceux qui... j'ai fait le choix exprès de ne pas lire mes lettres euh, de quand je suis face à la caméra, mais de les raconter et de prendre cette liberté de faire les digressions que je veux. Alors je comprends tout à fait que vous n'aimez pas ça, que ça vous énerve, que ça vous, que ça vous gonfle. Euh, sauf que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ça. Euh, donc euh, surtout, euh, allez lire les textes. Et pour ça, euh, bah, vous avez le lien là, je vous mets un lien en description aussi. Euh, c'est gratuit, j'écris plusieurs fois par semaine, euh, c'est variable. Euh, et, euh, et puis voilà hein Donc euh, surtout, quoi qu'il en coûte, <rire> vous inquiétez pas, il y en a encore plein à venir. Et moi je vous dis à votre bonne fortune